C'est le temps des déclarations de députés, Député de Bruce grey Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est un honneur de partager qu'en fait, semaine passée, Lisa Thompson et moi-même euh, avons donné les prix pour le bénévolat. 289 personnes de Bruce Gray, Owensown et de Huron-Bruce ont été remerciées pour leur contribution en bénévolat. 5 millions d'Ontariens donnent leur temps à différentes causes locales pour que Bruce Gray, Owensown et Huron-Bruce soient un meilleur endroit où vivre. Ils méritent d'être reconnus. Ça a toujours été un privilège de reconnaître les cométants extraordinaires qui dévouent leur temps au bénévolat. Par exemple, euh, Grace l'association pour euh, la société équestre, un centre de santé, service des victimes de Perth. Et ça n'en est que quelques organismes qui ont été reconnus. Je fais de mon mieux pour faire du bénévolat parce que dans ma circonscription, dans, il y a un secteur où il y a beaucoup d'aînés qui ont besoin de soins chaque jour. C'est un, un lien très près de mon cœur aussi parce que j'ai travaillé avec la Société des maladies du cœur. On a levé 3 millions de dollars pour l'hôpital et je suis aussi mentor pour un, une équipe de sport. C'est important d'avoir un respect pour les gens qui utilisent leur vie pour faire une différence dans la vie des autres. J'aimerais terminer avec un commentaire. J'ai lu qu'au cours des dix dernières années, 250 000 Ontariens ont aidé avec 1,2 milliard d'heures. Les gens à l'échelle de la province peuvent être reconnaissants vers ces bénévoles jeunes et vieux qui améliore notre collectivité à tous les jours. Merci. D'autres déclarations de députés? Député d'Essex. Merci, Monsieur le Président. Je suis certain que ça a été une bonne surprise d'arriver au bureau hier dans cette ville et de ressentir un peu de chaleur enfin dans la province de l'Ontario. Oui, c'est le printemps qui arrive enfin et ça signifie qu'il y a des milliers de terres agricoles en Ontario qui vont maintenant faire leur... Euh, qui vont maintenant déposer leurs euh, leur semences. Euh, il y a différents... Le, mon clic sur Twitter qui vous permettront de suivre ces fermiers, ces agriculteurs qui vous nous enseignerons sur l'agriculture et vraiment la récolte chaleureuse que nous pouvons obtenir. Nous en sommes très fiers, et non seulement pour fournir de la nourriture à nos collectivités, mais aussi pour avoir une effusion de stimulation économique. On leur souhaite tout le meilleur dans cette euh, saison. Et, Monsieur le Président, si vous allez dans les euh, circonscriptions rurales, j'aimerais aussi euh, saluer les gens qui étaient présents il y a aussi le Temple de la renommée qui a intronisé Charles Desmarais et Thames Erswak qui ont dévoué leur vie à la promotion de notre secteur agricole. Et c ils sont une excellente famille et ils contribuent à notre avantage. Nous aimerions les remercier et souhaiter à tous une bonne saison des semences. Député de scarborough gincourt merci Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour reconnaître le 103e anniversaire du génocide de l'Arménie. Des troupes de l'Empire ottoman ont attaqué une nation et les gens ont été déplacés de leur collectivité en raison de, ce, de cette attaque. Ils ont fait face à la torture, à la famine. Et en commémoration dimanche passé, j'ai été à la, un événement pour se rappeler de ce, pour souligner ce génocide arménien. C'est un génocide qui s'est produit entre 1915 et 1923. Beaucoup d'Ontariens prennent maintenant le temps de penser à la contribution de la communauté arménienne en Ontario. Malgré cette, tra cette tragédie, le peuple arménien est encore très résilient et plusieurs d'entre eux viennent au Canada pour s'établir et dans ma circonscription de Scarborough à Gincourt. J'aimerais remercier la communauté arménienne pour nous rappeler de l'importance de, de la tragédie qui se produit de, dans le passé afin de pouvoir prévenir à l'avenir. J'aimerais aussi offrir mes condoléances à ceux qui ont perdu un être cher au cours de, du génocide arménien. Votre collectivité est maintenant célébrée ici à Queen's Park. Merci. D'autres euh, déclarations de députés? Député de Paris-Saint-Muskoka. Merci, Monsieur le Président. Euh, J'ai rencontré des gens très intéressants en fin de semaine qui veulent euh, sauver notre hôpital. J'ai lu différentes pétitions. J'ai demandé au ministre de sauver nos euh, deux hôpitaux, à Huntsville et à Arminie. Nous voulons nous assurer que ces hôpitaux reçoivent assez de financement pour maintenir leurs services de base. C'est très important, tout, entre autres, pour les soins d'Algonquins. Cela étant dit... On, mais comme étant voulu être entendu, mais la pétition ne fait absolument rien sans la signature. Et donc j'aimerais remercier les gens dévoués qui ont ram, euh, qui ont pris ces euh, ses, recueilli ces pétitions. Ruby Truax qui a s'est retrouvée avec 324 signatures. Marcia Mackenzie qui a distribué des pétitions à Huntsville, Marjorie Goodman, qui a recueilli, re, recueilli 426 signatures, June Tabby, qui a obtenu 525 euh, signatures, et enfin, Tammy McGohy et Peter Sangoria, de, de Sprucedale qui ont obtenu 1500 signatures que je vais déposer aujourd'hui. Il y en a plus. Merci à tous ceux et celles qui ont qui ont signé ces pétitions, les gens, les propriétaires d'entreprises qui ont aussi affiché ces pétitions. D'autres déclarations, député député de Windsor West. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole en solidarité avec 2300 frères et sœurs du local 444, certains d'entre eux qui sont ici aujourd'hui. Ils sont sur la ligne de grève du Casino César depuis trois semaines et j'ai soulevé la question il y a deux semaines. Je l'ai refait aujourd'hui parce que le Casino César ne prend pas le, le processus de négociation au sérieux. On parle de mille milliers de dollars en revenus qui sont encaissés par le casino. Les travailleurs euh, ont à peine, gagnent à peine plus que le salaire minimum. Les co travailleurs continuent à euh, contribuer à la collectivité en obtenant des, euh, de la nourriture, entre autres pour les banques alimentaires. Ces travailleurs ont l'appui de la collectivité. Maintenant, ils ont besoin de voir l'appui de leur employeur, de ce gouvernement. La grève a commencé la première semaine d'avril après quelques euh, jours de grève, le casino a annulé tous les événements qui devaient avoir lieu. Le casino n'est pas intéressé à résoudre cette question, à ce problème et l'OLG ne veut pas négocier un accord qui soit juste. Ça affecte nos municipalités, les entreprises ainsi que les travailleurs. Il y a des travailleurs qui perdent leur emploi et ce sont des multimillions de dollars que l'on perd. Il est temps que ces travailleurs tirent avantage de leur bon travail et de la réussite du casino. Il est temps que la première ministre demande à la, à, au conseil d'administration de revenir à la table des négociations jusqu'à ce qu'il conclue son entente. Député de London North Centre, merci. Alors que j'arrive à la fin de ma carrière de député pour London North Centre, je veux reconnaître des organismes incroyables de London qui m'ont inspiré par leur engagement à comprendre les gens de ma circonscription et leurs besoins et qui travaillent de façon acharnée pour avoir un bon impact sur leur vie. Pendant 142 ans, l'équipe de Marie Mall euh, a appuyé les enfants et les familles qui vivent des moments très difficiles. Avec beaucoup d'amour et de soins pendant plus de 60 ans, les gens au Club des garçons et des filles, des filles euh, ont offert un endroit accueillant pour les enfants, afin qu'ils puissent encourager de bonnes euh, bonne relations. Il y a une maison de participation aussi qui encourage les gens qui ont des handicaps euh, d'atteindre leur plein potentiel dans la collectivité. Mille, depuis 1961, les euh, Grand frère et une grande sœur de London travaillent avec les jeunes pour qu'ils puissent devenir euh, vraiment accomplir leurs rêves à l'avenir. Ces organismes et beaucoup plus euh, euh, ne peuvent tous être mentionnés ici. Je n'ai que 90 euh, secondes. Plusieurs de ces organismes ont touché plusieurs vies, incluant la mienne, et je les remercie du bon travail qu'ils font. D'autres déclarations de députés? Député de York Simcoe. Merci, Monsieur le Président. C'est un plaisir de prendre la parole aujourd'hui pour célébrer un, un, un, un événement historique dans ma circonscription. On a trouvé des artefacts du temple qui démontrent sa, sa signification, qui sont montrés ici à l'Assemblée, maintenant exposés ici à l'Assemblée. Le temple Sharon est situé dans le village de Sharon, qui est près de Markham. Il est désigné comme euh, city, patrimoine, patrimonial du Canada. Il, on y trouve plus de 6000 artefacts. Il a été construit entre 1825 et 1852 par les Enfants de la paix, une communauté qui a vu ce joyau de l'architecture être mis en place. Okay. Les gens peuvent venir le voir, l'examiner, le mesurer et c'est vraiment bien de l'avoir ici, en cette Assemblée. J'aimerais encourager tous mes collègues ainsi que les invités de prendre le temps et d'aller voir ces expos, cette exposition. Si vous voyez ce que vous aimez, eh bien, si vous aimez ce que vous voyez, visitez ce temple. Merci, M. le Président. D'autres déclarations, députés? Député de Clinton-Lawrence. Merci, M. le Président. Je voulais faire un commentaire sur le massacre qui s'est produit sur la rue Young hier. Vous savez, certaines personnes commencent à dire, parler de la situation qui est incroyable à quel point le mal semble contrôler la population. En Ontario et au Canada, la grande majorité de la population représente des gens qui sont bon cœur, qui sont là pour s'entraider, ils sont remplis de compassion. On ne veut pas laisser une seule personne changer cette vision. On ne veut pas que ça se produise. La rue Young, est vraiment au cœur de la province. Et je crois qu'elle va jusqu'à la baie James. Elle représente Et le cœur, elle nous représente tous. Et on ne va pas laisser les gens dire que Toronto n'est plus une belle ville, que c'est terrible au Canada. Ils ont tort. C'est un incroyable endroit dans lequel nous vivons. Les gens de toutes les couches de la société qui s'appuient, qui s'entraident, qui font du bénévolat pour s'aider. On parle encore de Toronto, la bonne ville, Canada, le bon pays. On ne veut pas que, cet, euh, petit, que ce petit épisode nous définisse. On ne le, ne le permettra pas. D'autres déclarations de députés? Député de leeds grenville Merci, M. le Président. Trop souvent, les gens font l'erreur de croire que l'itinérance chez les jeunes est une question euh, urbaine. Après Scott, nous allons avoir une, commune, une séance de sensibilisation pour que les gens comprennent que ce n'est pas le cas. 82 rubans jaunes seront euh, exposés qui représentent les jeunes qui sont itinérants ou en danger de devenir itinérants, et ce, à l'échelle de Leeds-Grenville. C'est un chiffre qui nous ouvre vraiment les yeux, étant donné le, la, la, la, la population de cette région. Nous voulons aider les jeunes. On sait ce qui se passe dans la vie des jeunes, et on voit l'itinérant chez les jeunes comme une inquiétude qui continue de croître, et c'est une façon d'agir. On a fourni des maisons de transition à 54 de ces jeunes pour les aider. 54 jeunes qui sont à risque dans un moment de crise, qui trouvent maintenant ce que l'on voit prend pour acquis, c'est-à-dire un endroit sécuritaire où vivre. Les jeunes ont besoin d'être liés à ces centres. Ce centre est ouvert depuis 2001, après un suicide qui, était tra qui fut tragique. Malheureusement, demain, je ne serai pas en mesure d'être présent, présent à cet événement, mais je veux que tout un chacun sache qu'il est important d'appuyer le travail qu'ils font et que je les remercie pour la différence qu'ils font à Leeds-Granville. Merci. Je remercie les députés de leur déclaration.